qu'une femme adopte l'enfant de sa conjointe. C'est seulement la troisième fois que cela se produit en France. Euh, la loi ne permet pas aux couples homosexuels en tant que tels d'adopter. Pour eux, la seule solution réside donc dans ce qu'on appelle l'adoption simple. Aurélia Bro et Marc Savinou. Je sais pas. Julietta, ton Zélina ton et Louana ton ont ton deux mamans, de de maman, de de de de depuis toujours. Marie-Laure Picard est la mère biologique, Carla Bonny est ce qu'on appelle le parent social. En 2001, elle a obtenu du tribunal, c'était une première, le droit d'adopter les trois fillettes qu'elle a vu naître et dont elle s'est toujours occupée. Légalement, elles ont les deux noms à coller, les deux noms de famille. Donc c'est aussi important dans, la, dans, le, dans, dans le fait que euh, ben, les enfants ils viennent aussi de cette famille-là. Ça c'est super important. Mes parents ils étaient super émus quand ils ont vu les actes de naissance sur lesquels il y avait marqué euh, les deux noms de famille. C'est quand même un truc extraordinaire. On ne s'y attend pas au départ dans notre situation. Ça fait des grosses émotions. Et dans cette situation, l'adoption simple est légale. Car la loi ne fait pas référence au sexe des parents et accorde l'adoption dans le seul intérêt de l'enfant. Mais la justice se montre encore aujourd'hui très frileuse. Les juges ont une grande réticence à la prononcer parce que, pour deux raisons, d'une part, un certain nombre d'entre eux est manifestement tout à fait gênée par le fait que cette adoption soit prononcée vis-à-vis -vis de deux femmes ou de deux hommes, donc l'enfant et deux parents de même sexe, et d'autre part parce que la, la loi oblige le parent de naissance à renoncer à son autorité parentale au bénéfice du parent adoptif. Conséquence, en cinq ans, seuls trois couples homosexuels ont obtenu une réponse positive des tribunaux. En France, 200 à 300 000 enfants seraient concernés par l'homoparentalité. On n'arrête pas un train en marche, c'est évident que des familles homoparentales, il y en a, il y en a, il y en a certainement toujours eu, mais maintenant elles sont de plus en plus visibles, et plus il y en a, plus il y en aura, et donc le droit doit s'adapter maintenant aux réalités. Marie-Laure et Carla ont ouvert la voie en 2001, mais leur combat a dû se poursuivre sur un autre terrain, celui du partage de l'autorité parentale.